Bonjour, c'est Laurence. Et oui, euh, je reviens de la marche rose que je ne fais pas forcément d'habitude. Mais là, cette fois-ci, euh, j'en profite pour prendre la parole et pour dire, euh, oui, c'est possible de guérir. C'est possible de guérir. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous pouvez voir. Je mettrai un lien sous la vidéo. Euh, J'ai d'autres vidéos que je vais continuer à faire pour rappeler euh, quel protocole je me suis appliquée et comment euh, j'ai euh, réussi à équilibrer son euh, fonctionnement pour aller vers la guérison. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, je vous le dis. Euh, j'ai envie de dire, ce n'est pas la question de garder espoir, parce que pour moi, l'espoir, il y a quelque chose qui s'accroche et on n'y croit pas. Il y a quelque chose d'un peu d'illusion dans l'espoir. Mais c'est plutôt de dire... Euh, je suis déterminée, je vis une expérience, hein, comme d'aller faire une petite balade, et c'est tout, c'est le temps de la balade, et après, voilà, ce sera juste euh, un, un petit moment vécu. Donc, je vous dis, yes, on y croit, on guérit, et surtout, c'est possible, que ce soit les femmes, les hommes, tout ça, oui, allez, allez, allez, allez hop. Donc, euh, même moi, tout est possible, vous voyez, je ne voulais pas. Mais voilà, ouais, on y croit. OK, à bientôt.